Alors bonjour, vous êtes à même d'apprécier tout le travail effectué ici par Colin euh, en regard des chemins de fer euh, nationaux, euh, mais sont nationaux mais euh, à Verdun. Alors nous sommes ici en présence de deux futurs ingénieurs euh, qui sont en train de nous faire, euh, nous concocter un plan de rail assez euh, extraordinaire. Alors je vous laisse devant ces deux ingénieux un jeune homme qui travaille de façon très, très, très sérieuse à améliorer les transports en commun en résidence. OK, là, euh, ça marche pas, Charles, les jambes dedans. Ouh, ça ne marche pas. On va l'arrivée. Toi! Quand t'as fini, tu te... Après, c'est sera son... le Oh my God, let's, laisse, laisse, laisse! Hey, c'est beau, Colin, le, le, le, le, le tour suivi. que t'as fait. là Vas-y, c'est réellement sharp. T'as-tu fini de filmer, Jean, non? Non, attends. Quand t'auras fini, ben, je vais commencer. Bien, yeah, je vais le mettre, là. Parce que je vois juste ça dans mon appareil. OK. Alex, okay, veux-tu veux bien tasser ta main? Là, je te parle. OK. Attends, on va attendre, parce parce que tu... Non, ça je vais pas ça. Allez, fille, là! Annaine, tu devrais nous faire des manœuvres. C'est beau. Fini. Là, on commence. Il rien filmé encore. Fini? Ah, là, c'est moi après qui filme. Oui, As-tu fini, là? Hein? Oui, j'ai fini. Vas-y. Ok, mais ben moi je commence. Là. Ok, attends. Mais, Connais, enlève-toi du milieu, mets-toi sur le côté Non, mais pour... j'aime ça les voir les deux, là, dedans, Parce que euh, vous Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. Alex. Non, il reste là. Non, brise, pas de ah Non, pas OK, là, je peux-tu le partir? Oh. Ah, oh, ben, t'aurais dû le partir quand je fais ça. Ben non, il n'y a rien. Collez! Attends Alex, t'as mal. T'as j'ai peut-être une idée, une idée. Ok, on va l'écouter, là, mais Ça va aller. T'as fini moi Alex, débarque le pot Oh, t'as brisé la chaise, Alex